Играет волейболом. Новый сезон стартовал. И уже сегодня в команде предстоит важная игра. Я в с командой. C'est comme la gimmick dans ton son quand tu mets la douille et que tu fais des lots sans être assidu J'suis pesté, j'arrache la route, le son passe, y'a un rythme, tu sais le virage, bah j'abîme la route Ma chérie coco, m'attends mais ce soir je vais de nouveau pas rentrer tôt Bon bah remettre trois fois le coco, s'arrêter deux fois chez l'épicier, prendre le mieux. chérie coco, Jack Nell, combattre, et tu Elle m'appelle mais je peux pas répondre, posticher avec méga sûr Dans une chicha où l'ambiance est sombre On a les idées claires mais on a pas raison Y'a plus beaucoup de batterie et y'a pas de raison Elle pensera que j'ai une liaison. Allo нужно, Allo Mie нужен miers. Je vais changer. Je sais que tu prends plus promesse en l'air. Un jour je te ramènerai au soleil. Loin des problèmes, des clubs et des bouteilles, des poteaux de la vie d'un et j'écouterai tes conseils, j'ai tout ferai se passer, je vais changer. Je nous mettrai plus jamais en danger. J'ai tout fait ce passé, je vais changer, j'ai dit, je nous mettrai plus jamais en danger.